Ça va ici Ça va. Ça Qu'est-ce qu'on nous bien, nous toujours bien. Nous avons un conseil historique, puisque c'est ça nous comme tribune. Nous allons poursuivre pour des propos alors que n'y pas qu'à maîtriser l'anglais, nous, pas qu'à maîtriser l'histoire en nous. nous pas qu'à maîtriser le vécu en nous. nous pas qu'à maîtriser la sociologie à pays-là. Parce que là où on dit moins que nous vivons dans un pays qui est apaisé, qui est pacifié, c'est qu'on ne peut pas nous laisser. On ne peut pas nous laisser. Ça qui a fait, aujourd'hui, là, c'est important. Pour nous, descendants d'Africains réduits en esclavage, pour nous faire ça expliquer que ne pouvons pas parle entre nous, là où on dit nous habiter entre nous, qui est-ce qui laisse qui est qui qui est bon, qui menace, qui est qui qui est qui Parce que nous n'avons pas l'habitude d'aller nous, nous n'avons pas l'habitude d'y en nous, et nous l'habitude d'y aller entre nous. Et nous savons que ça fait. ça, et c'est ça que nous voulons expliquer aujourd'hui. Les trois témoins qui expliquent que je suis cataclysmique à ces haches-là, et les autres qui viennent expliquer en tant que descendant d'Africains réduits en esclavage, on l'a noué aujourd'hui. Nous ne pouvons pas juger au monde en leur parole si vous ne savez pas qui veut là ça. Vous ne pouvez pas faire ça. Nous ne pouvons pas connaître l'histoire à la Guadeloupe. Là ne pouvons pas connaître langue à la Guadeloupe. Là ne pouvons pas connaître manger à la Guadeloupe. Nous ne pouvons pas connaître le peuple à la Guadeloupe. Vous ne pouvez pas faire ça. Et c'est ça que nous voulons expliquer aujourd'hui là et nous pouvons finir. Si vous comprenez que vous, le 15 mars 2022, ça c'est eux qui reprenez ça. Parce que merci on pire mais on parce que si vous voit ils paté là nous paté nous là et pour ça on qu'elles merci